Bonjour à tous mes petits oiseaux chéri. Alors voilà, j'ai souhaité euh, aller plus en détail, plus avant dans mes recherches quant à la taille, à la forme de la Terre, euh, son champ électromagnétique, les étoiles, le firmament, etc. Donc, hmm, par quoi commencer <rire> La forme de la Terre beaucoup plus, beaucoup plus grande que ce qu'on nous montre. Il y a euh, ce qu'on pourrait appeler donc l'hémisphère nord sur lequel on se trouve, on va dire le dessus si on veut. Et nous sommes, euh, par exemple, l'Europe hein, euh, de l'Ouest est beaucoup plus proche du pôle nord, qu'on nous le montre, voilà. Je montre une illustration qui me paraît assez, euh, assez fidèle ici, en partie vue de dessus. Euh, quant aux glaces, elles sont beaucoup plus grandes, selon moi, épaisses, hein, proportionnellement parlant, aux terres. Ensuite, vue de profil, eh bien, la terre est légèrement bombée. Euh, ce qui me fait 1 plus 1 égale 2, c'est que concernant la, ce qu'on appelle la lune et ce qu'on appelle le soleil, eh bien je suis assez d'accord en partie avec les théories platistes qui nous montrent que l'un et l'autre se trouvent presque à mi-chemin sur cet hémisphère, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on nous montre, qui n'est en fait pour moi que le dessus, hein, et pour beaucoup beaucoup d'autres. Quant euh, au fait que la Terre soit plate, ça non, définitivement non. D'ailleurs, quand tu regardes euh, et que tu mets euh, les luminaires, lune et soleil, pour ainsi dire à mi-chemin, hein, pour expliquer les, les saisons, euh, etc. et euh, la position de l'un et de l'autre par rapport à ce qu'on voit à l'œil, hein, est assez juste mais si c'était plat et eh bien on verrait le soleil continuellement et la lune aussi et tu vois bien qu'on le voit pas continuellement donc en fait la surface de notre terre est oui légèrement bombée c'est pas énorme mais il y a un léger bombement quand même et concernant ce qui se passe en dessous et eh bien oui il y a un énorme vide si on veut euh, à cause du choc qu'il y a eu, hein, que j'ai expliqué. Mais il y a encore euh, une partie des terres, une, une, une... une assez grande partie, on va dire, il reste un tiers si on veut. Grosso modo. Hein. Quant à ce qu'on appelle le firmament et aux étoiles, eh bien, ce n'est pas comme un dôme, comme il le représente, non. À l'école, ce qu'on Le réel équateur, c'est-à-dire en fait cette ceinture de glace euh, et qui nous montre aussi qu'il y a beaucoup plus d'étendue d'eau que ce qu'on nous montre euh, quand on nous montre un globe. <rire> c'est ridicule ce globe, c'est impensable. Ah là là, à chaque fois que j'y repense, ça me... <rire> Bref. Donc, cette immense étendue d'eau Hein, sur laquelle nous nous trouvons et qui est tout autour de nous en fait et qui est ceinturé par des glaces et notre, notre surface qui est bombée mais c'est très grand, d'accord euh, Quant à, à, à ce que l'on voit, euh, le, le ciel que l'on voit, entre guillemets, les cieux, le firmament, eh bien, ce n'est pas un dôme exactement comme on nous le montre. Alors, essaye de te représenter le globe, mais beaucoup plus grand. Oui, oui, ce n'est pas tout à fait un globe, non. C'est une espèce de lentille, euh, euh, tu vois, euh, double face. C'est euh, un peu comme un disque, euh, mais bombé sur le dessus, bombé sur le dessous, tu vois. Ce n'est pas rond et avec une ceinture, tu vois, une... Une galaxie, eh bien, euh, il y a un centre comme ça qui est euh, constitué par deux points essentiels, qui sont ces deux pôles, et elles tournent, et chacun de ces pôles émet deux bras, ou quatre bras. Hein et ça fait ainsi une spirale, avec énormément d'objets hein euh, 3D. Mais la forme du cœur de la galaxie, il forme un peu comme un œil, si tu veux, comme une, une amande, et eh voilà un peu euh, à quoi ressemble pour moi notre terre, il y a un dessus, il y a un dessous, et il y a euh, un milieu, la ceinture de glace, et quant euh, à, euh, au firmament et donc au dôme, eh bien au niveau de l'entre-deux, il y a un, un changement de polarité, extrêmement important, entre le dessus et le dessous, c'est un changement de polarité qui crée une forme de mur. Euh... Mon âme me dit une forme de mur infranchissable. Bon. En tout cas pour nous qui sommes de ce côté-ci euh, et dans la 3D. Et on me dit pas dans la 5D. Dans, dans la 5D, c'est parfaitement franchissable. Ok. Ah oui et eh oui, ça me paraît complètement normal. Donc tu vois, ce n'est pas euh, une espèce de coupole qui commencerait euh, au point zéro euh, à la ceinture et puis qui monterait comme ça et qui, euh, aux zénith de notre terre, du dessus donc, hein, de notre terre... Euh, euh, serait le haut plus haut et formerait euh, euh, quelque chose d'arrondi comme ça, hein. mais, mais qui viendrait, dont don la base viendrait rejoindre euh, la terre. Non, c'est pas ça. Euh, c'est pas ça le dessin, tu vois. En fait, ça monte il euh, y a à peu près autant euh, d'épaisseur au niveau du dôme et de distance au niveau du dôme tu vois ça fait un angle et c'est quand même arrondi tu vois donc il y a, y, a, y, a, y a approximativement la même euh, épaisseur entre notre terre et le firmament qu'il y a euh, euh, on va dire à l'Igdrasil c'est à dire euh, là où il y a le champ euh, le toron euh, énergétique du champ électromagnétique de notre terre d'accord euh, et qui non, donc puisque j'en parle là qui a été décalée. Notre Terre a été décalée, vraiment. Elle est, elle est de biais, ce n'est pas normal, euh, par rapport aux firmaments justement et aux étoiles. Mais euh, ce qui va se passer, euh, je l'ai demandé, va nous remettre parfaitement en place. Ça c'est génial, c'est une excellente, excellente, excellente nouvelle. On va retrouver, et ce n'est pas du tout le pôle Nord, la grande ours, etc. Ce n'est pas euh, ça qui est notre... Euh, euh, point d'ancrage et de sortie naturelle, d'accord, euh, de euh, d'ici de notre situation sur notre terre, euh, c'est le, euh, il faudrait que je regarde ça, je crois que c'est la planète du, ou ou la, la constellation du chien, je vais regarder ça en détail hein, pour, pour te dire, parce que là je ne l'ai pas de mémoire, mais euh, euh, j'ai un très proche qui m'avait envoyé de la documentation à ce sujet, on en avait discuté, et là maintenant, petit à petit, à force de faire des investigations, bah, tout est en train de... les pièces du puzzle sont en train de se rassembler, donc je te les donne ici, telles que je les ai, euh, au plus achevées qu'elles sont maintenant, donc euh, ça va se replacer en face de cette étoile Canis, hein. Bon, ça je te dis ça de mémoire. Euh, notre hémisphère va aussi se replacer dans l'axe correct électromagnétique, hein. ça va, ce qui va rétablir énormément le climat et l'adoucir, enfin tout, tout, tout va faire en sorte, puisque tout va, va, va être de nouveau complètement remis en place, sauf bien entendu ce qui a disparu en 3D, la partie 3D de la Terre du dessous, hein, le dessous de notre Terre. Euh, ça, ça va pas être reconstitué. Seulement en 5D, ce sera reconstitué. D'accord Et peut-être même qu'alors que lorsque nous serons passés en 5D, nous pourrons par notre, euh, notre nouvelle qualité d'émission et d'existence et tu vois, général, euh, on pourra aider à reconstituer euh, la 3D, la partie 3D qui a été abîmée, c'est un message qui vient de m'arriver directement de mon âme, je vous embrasse tous, je vous aime